C'est moi, Pierre Mérychkovski. Ça vous fait rire Le réalisateur de la série éducative, Rachel et islamo gauchiste C'est moi, Pierre Mérychkovski. Ça vous fait rire Oui Non Le réalisateur de la série éducative, Rachel et islamo gauchiste C'est moi. En fait, je suis fatigué. Très fatigué